Allez bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose qu'on fasse le tour de la euh, toute nouvelle proposition euh, de livre dont vous êtes le héros qui s'appelle euh, Iron Castle. Allez c'est parti, donc moi j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, euh, ça se lance quand même assez rapidement, une petite euh, musique euh, d'accueil. Alors qu'est-ce qu'on découvre euh, dans un premier temps euh, Un accueil et euh, une bibliothèque dans cette bibliothèque, on a le plaisir de découvrir qu'on a déjà en fait euh, une histoire qui nous est qui nous est proposée, euh, qui est une démo en fait. Ensuite, euh, on va avoir euh, à chaque fois euh, des livres qui sont proposés en français euh, et en anglais, donc euh, il y a quand même déjà euh, du travail de fait, hein, euh, mais on n'en doutait pas. Euh, on va avoir une, deux, trois, quatre, euh, cinq histoires euh, dites, dites payantes. Euh, quand on va euh, sur une histoire, on a ici là le petit chrono euh, qui permet de connaître à peu près euh, la durée. Donc là, la démo, elle dure environ 15 minutes. Euh, avec un chrono un peu plus, c'est une heure. Et puis avec un chrono plein, euh, c'est euh, deux heures donc on voit que l'ombre surgit du blizzard ça va être quelque chose qui va être dans dans l'heure euh, pareil pour la quête du dragon de cire également pour euh, au trouble d'accord également pour euh, l'œil euh, de la tombe et puis on remarquera ici que dans les griffes du maître euh, bon bah on, on... On double quasiment, quasiment le prix, tout simplement parce que euh, on passe à deux heures et j'imagine qu'il y a plus de temps de lecture, euh, ce qui, euh, ce qui voilà, ce qui induit qu'on on paye la prestation euh, plus cher. Bon, c'est le cas dans les audiobooks. Alors dans les audiobooks, c'est pas en fonction en fait de la durée de lecture parce qu'il y a des ouvrages qui durent une dizaine d'heures puis qui coûtent moins cher que des ouvrages qui durent moins c'est surtout lié à. Euh, voilà, si le produit vient de sortir, s'il est tendance, il coûte toujours un petit peu plus cher. Euh, là, j'imagine que euh, le prix euh, est, lié à, euh, est lié au travail euh, qu'il y, euh, qu y a derrière. Je ne vois pas d'autres explications. Euh, il faut savoir que je les ai contactés pour leur demander un, un service presse, notamment des informations, mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Euh, on a ensuite. Un descriptif, hein, euh, une espèce de petite introduction euh, sur euh, sur l'aventure. Euh, moi, si j'avais un petit regret à faire, c'est que j'aurais aimé que, alors c'est quand même, les images sont quand même assez explicites, euh, mais euh, ça aurait été bien qu'on ait euh, thème euh, science-fiction, euh, thème euh, SF, euh, thème thème euh, euh, fantasy, euh, euh, thème policier. Alors en même temps. Pour l'instant, c'est en train de démarrer, donc il n'y a pas beaucoup d'histoire, donc il n'y a peut-être pas besoin de surcharger euh, non plus euh, l'application par, euh, par un classement éventuel. Euh, gageons euh, que ça euh, viendra. Ce qui est quand même assez sympa, euh, c'est que bah, bien entendu, c'est doublé, c'est lu, euh, et euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, une possibilité qui était de soit répondre en faisant un choix avec le, le doigt, soit de répondre carrément à la voix comme ça. Euh, ce qui veut dire que vous êtes quand même en kit main libre et euh, que euh, du coup euh, bah, par exemple vous pouvez tout à fait écouter et vivre l'aventure euh, en pratiquant une autre activité. Euh, alors une activité qui est pas trop trop euh, trop prégnante, mais par exemple en faisant de la peinture, vous pouvez tout à fait peindre et en même temps suivre l'histoire et à chaque fois en fait que ça vous demande de faire un choix. Euh, ça vous demande, vous pouvez vous avez l'option de répondre à la voix. Euh, alors au début je me suis dit ouais moi je préférerais choisir avec, avec le doigt mais après j'ai réfléchi, je me suis dit ouais, effectivement quand je peins, je j'ai pas envie d'être euh, euh, sollicité tous les X temps pour, euh, pour faire un choix en fait et donc ça c'est vraiment euh, super bien vu. Ce que je vous propose c'est qu'on relance euh, le raid euh, que moi euh, j'ai euh, déjà fait. Je vais, faire des choix, je vais essayer de faire des choix un peu différents. Je ne vais pas non plus vous spoiler l'histoire, je vais vous montrer deux choix. Euh, le premier choix, je vais le faire à la voix, et puis le second choix, je le ferai euh, au doigt. Ça vous permettra déjà de voir les deux systèmes de décision, et puis ça vous permettra également de découvrir la qualité euh, de la lecture euh, et de la proposition rédactionnelle. Franchement, euh, ça tient vraiment, vraiment euh, la route. Allez, c'est parti, j'espère que ça va me demander de reprendre, parce que là, en l'occurrence, je me suis fait éconduire la dernière fois. Alors, redémarrer, voilà. Alors là, je vais... vous avez le micro qui est coupé. Donc le micro est coupé, Donc c'est la sélection euh, au doigt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le réactiver. Et le premier choix que je vais faire, je vais le faire à la voix, puis ensuite je vais le couper pour montrer comment ça se passe quand on le fait euh, au doigt. Bienvenue chez Iron Castle Stories. Le Red par Olivier Caillera. Lu par Alain Chaillot. C'est le jour du concours de l'Académie royale de magie. Comme chaque année, des dizaines de candidats sélectionnés dans toutes les provinces se retrouvent à Port-Sévère, un village de la côte nord niché au pied de la forteresse des mages. Tout le monde a passé la nuit à l'auberge car l'académie n'ouvrira qu'en fin de matinée. Heureusement, il y a de la place pour tous ces jeunes gens, car les rigueurs de l'hiver tiennent au loin les commerçants et les marins étrangers. Assis à l'écart des autres candidats, vous êtes des jumeaux dont les traits fins signalent une lointaine ascendance elfique. Venus des forêts de Gonaril, vous découvrez la mer pour la première fois. Vous vous êtes donc installé près d'une fenêtre et déjeunés les yeux braqués sur le port, en attendant que la brume se lève. Tu t'appelles Horde, et tu peux commander aux animaux par la seule force de la pensée. Discret, voire timide, tu aimerais entrer à l'académie pour ensuite faire partie des espions de sa majesté. Le bracelet à ton poignet gauche est en réalité une fronde que tu manies à la perfection. Avec son bouclier rond dans le dos et son glaive à la ceinture, on pourrait croire que ta t'accompagne pour te protéger, mais c'est surtout la meilleure magicienne du feu de Gonaril. Elle entend bien devenir membre de la très sélective garde arcanique de la reine. Sans prêter attention aux plaisanteries de ta sœur sur tes révisions de dernière minute, tu parcours ton carnet de notes en grignotant une épaisse tranche de pain couverte d'un miel crémeux. Encore mal réveillé. Signa avale une sorte de porridge épicé avec des grimaces comiques. Soudain, un cri étouffé vous fait tous les deux sursauter. Cela vient des quais noyés dans la brume, et vous vous penchez vers la fenêtre pour essayer de savoir ce dont il s'agit. Personne d'autre dans la salle commune ne semble l'avoir entendu. Pourtant, vous discernez des formes mouvantes, dehors, et tout à coup, ce sont des dizaines de silhouettes qui émergent à quelques pas de l'auberge. Des hommes, glabres et massifs, aux petits yeux sombres et à la peau blanche comme le givre, envahissent le port en silence. Certains tiennent des molosses bruns au bout de courtes chaînes d'acier. Vous n'avez qu'un instant pour réagir. Que fais-tu Donc là, voilà vous êtes en train d'écouter un livre interactif à la fin de certaines pages, comme celle-ci, euh, des choix vous, euh, vont vous être proposés, écoutez-les bien. Il y a le fameux « Que fais-tu <rire> » qu'on retrouve de, de des livres dont vous êtes le héros, donc c'est plutôt sympa. Donc là, je suis en commande vocale. Je me prépare au combat. J'emploie ma magie. Je me cache. J'emploie ma magie. C'est plutôt réactif. Ton don hein. d'empathie avec les animaux te paraît si naturel que tu as mis des années à comprendre qu'il s'agissait véritablement de magie. Tu as su comprendre les oiseaux et les insectes autour de toi avant même d'apprendre à parler. Et aucune créature, même la plus prédatrice, ne t'a jamais attaqué. Pourtant, ton premier contact mental avec le molosse que tu aperçois par la fenêtre à quelque chose d'effrayant, comme si l'animal avait été dressé pour te résister. Tu hésites entre te concentrer sur ce chien pour sonder son esprit ou sauter dans la rue pour donner à toute la meute l'ordre d'attaquer ses maîtres. Je sonde l'esprit du chien. J'effraie la meute. Donc là, j'ai coupé euh, la décision euh, vocale pour vous montrer qu'on peut aussi sélectionner avec le doigt et je vais sonder l'esprit du chien. Je n'ai pas fait cette partie-là, je suis pas parti dans ce sens-là la dernière fois. Tandis que Cygna s'éloigne vers la cheminée pour employer sa magie du feu, tu fixes à travers la fenêtre les yeux farouches d'un molosse proche de l'auberge. Tu as déjà communiqué sans mal avec des milliers d'animaux, mais ce matin les choses sont différentes. Tu sens qu'un puissant sortilège est à l'œuvre pour t'empêcher d'atteindre l'esprit de ce chien aux allures de jeune loup. Tout ce que tu peux saisir, ce sont les bribes de cuisants souvenirs. Ceux d'un dressage impitoyable, ceux de combats avec ses frères et sœurs de portée, ceux d'innombrables pillages au milieu de la neige et de la banquise. Au lieu de commander à l'animal, tu restes paralysé par ce terrible contact mental, jusqu'au moment où tout accélère. C'est le chaos dans la salle commune. Tandis que les guerriers blafards passent la porte... Ah, je mets sur pause, parce que je ne veux pas vous spoiler non plus toute l'histoire. Vous avez compris le concept. Euh, donc là, euh, de toute façon, euh, si euh, je quitte euh, le raid et que je le relance, euh, j'ai tout à fait la possibilité de faire continuer ou euh, de redémarrer. Donc euh, on voit de ce côté-là que ça fonctionne très bien. Si je décide euh, d'acheter en fait euh, une apse... Euh, moi là, je suis sur, sur Android, donc Google, euh, ça se passe exactement de la même façon euh, que l'on peut acheter en fait euh, un, un ouvrage. Euh, C'est-à-dire que je vais passer ensuite sur le store de Google et puis euh, et puis m'acquitter euh, de la somme. Euh, voilà, donc euh, je trouve euh, en substance que euh, euh, les ouvrages sont euh, vraiment euh, de qualité. Hein, euh, la lecture en français est très agréable, en tout cas pour euh, le RAID. Euh, moi je retrouve en fait euh, la qualité de Audible parce que je suis abonné à Audible et je consomme énormément d'audiobooks et on est vraiment sur quelqu'un qui donne le ton, qui, qui pose l'arrêt, donc euh, c'est extrêmement qualitatif. Euh, au niveau des sensations du livre dont vous êtes le héros, là aussi euh, on s'y retrouve. Euh, à la, Presque à la différence d'un audiobook, je dirais que ça nécessite euh, quand même une concentration accrue, parce que comme on va vous solliciter sur des choix, euh, il faut quand même être sensible à ce qu'on vous raconte. Donc c'est vrai qu'il y a la possibilité euh, de faire de la peinture en même temps, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment de se poser tranquille, euh, pépère, euh, vous allez en terrasse, vous prenez un jus et puis vous vous lancez votre truc. Vous faites votre choix, vous vous laissez bercer par l'histoire. Euh, l'idée est vraiment euh, très très bonne ça fait enfin euh, moi je fais partie d'une génération où euh, le livre dont vous êtes le héros c'est carrément euh, euh, ça fait partie de notre mythologie euh, euh, quand on a 40 45 ans on a tous euh, eu en main à un moment ou à un autre ou vu à un moment ou à un autre ces livres dont vous êtes le héros et je trouve que de reborn comme ça cette euh, cette proposition avec les technologies euh, d'aujourd'hui euh, c'est très prometteur au niveau des sommes euh, à engager euh, là aussi je trouve que ça reste quand même assez raisonnable et euh, au vu du travail euh, qui, est, qui est fait. Et puis il y a une. Je vais, je vais utiliser le mot, il y a une rejouabilité, euh, qui est que bah voilà, par exemple, dans le premier euh, première question pour le raid, j'avais le choix entre utiliser ma magie ou utiliser des armes. Eh ben, on peut imaginer que je fasse euh, déjà le choix d'utiliser la magie, puis ensuite de revivre l'aventure en regardant ce qui se passe si je décide d'utiliser mes armes. Euh, donc voilà, il y a une forte rejouabilité, en tout cas au moins double, voire triple, voire quadruple. Il y a tellement de champs du possible euh, que euh, qu'il y a la possibilité de, de faire plein de choses. Euh, et voilà, on est, on est dans une proposition de son temps, euh, mais en même temps, euh, on habite dans la nostalgie. Voilà, j'en ai fini, j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la proposition de Castle Rock, à qui je souhaite la bienvenue et, et, et à qui je souhaite la bonne santé, parce qu'avec la tristesse de voir tant d'entreprises souffrir des événements récents, et ça fait plaisir d'avoir une nouvelle proposition. Euh, ça fait plaisir de, de, de, de, de revivre euh, les sensations nostalgiques des, euh, des livres dont vous êtes le héros et puis on sent qu'on est sur des gens qui sont, qui sont habités par le projet, qui ont la maturité du JDR euh, et, euh, et voilà, je suis, je suis comblé et je pense que je vais, je vais m'offrir deux trois aventures, j'ai déjà euh, des, euh, des, idées, des idées en tête. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bonnes décisions, parce qu'il n'y aura que ça pour tourner la page suivante. Allez, à très bientôt. Ciao